Le, la dernière fois que j'étais dans cette salle, j'étais à votre place, il n'y avait pas de chaise. Et ici, c'était Louis Bertignac qui était en train de jouer de la guitare. Alors, je joue de la guitare beaucoup moins bien que lui. Euh, donc, je vais parler plutôt technique aujourd'hui et pas, et pas euh, musique. Je m'appelle Sébastien Stormac. Je suis dans l'équipe Developer Advocate pour Amazon Web Services. Je suis basé en France, à Paris. Et donc, mon métier, c'est de parler avec vous, les développeurs, les builders, les inventeurs, les gens qui utilisent les technologies d'AWS euh, pour collecter vos feedbacks, reporter ces feedbacks aux équipes produits parce que chaque fois qu'on a une nouvelle fonction, une, un nouveau service, euh, c'est grâce à vos feedbacks. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Aujourd'hui, sur Twitter ou sur d'autres canaux, euh, c'est important d'avoir votre feedback. Tout ce qu'on fait est prioritisé selon les feedbacks de, de, de nos clients. Je suis aussi content d'être à Luxembourg parce que j'ai fait une bonne partie de ma carrière professionnelle à Luxembourg. J'ai créé le premier Java User Group qui s'appelait le LuxJUG en 98-98. Donc c'est pour ça que j'ai des cheveux blancs là maintenant. Et puis j'étais dans les co-créateurs du Yajug également il y, a, il y a très longtemps. Et mon premier speech au Yajug, c'était sur Service-Oriented Application en 2006, une autre époque pour une autre société qui n'existe plus. Quelqu'un a fait du SOA déjà oui Non Ah, quand même, ouais. il y en a qui s'en souviennent. Bien, dans ce talk, on va parler d'intelligence artificielle et de machine learning. Euh, dans un angle qui est peut-être un peu différent des autres parce que moi je suis pas un data scientist, je suis pas un monsieur qui, qui manipule des, des tonnes de chiffres je connais les principes d'intelligence artificielle mais moi je suis plutôt un développeur donc moi je sais faire une requête HTTPS je sais faire du JSON, je sais créer un front-end, un back-end mais je sais pas traîner un modèle euh, je, je, je sais pas comment utiliser euh, les, les détails de, de framework comme TensorFlow ou MXNet ou, ou d'autres et donc notre but chez AWS c'est de mettre le machine learning dans les mains de, de, de tous les développeurs. Et tous les développeurs, c'est vraiment les développeurs. Si vous savez faire un appel HTTPS et vous savez manipuler un document JSON, vous pouvez utiliser des services d'intelligence artificielle qui tournent sur, sur AWS. Alors on a plein de services et je ne vais pas parler de tous ces services. Euh, globalement, il y a trois couches. Il y a une couche vraiment basse où on parle d'infrastructures, de machines avec des GPU, avec des moteurs d'inférence, avec des frameworks. Euh, ça, c'est très bien si vous êtes un data scientist, si vous êtes un, un, un hardcore, un hard geek euh, d'intelligence artificielle, c'est le genre de service que vous allez utiliser. Il y a la couche du milieu, euh, avec un service qu'on appelle SageMaker, qui permet relativement facilement de pouvoir importer des données, de choisir des algorithmes qui ont déjà été préconfigurés, ça se fait avec des, des, des Jupyter Notebook, et donc quelques lignes de code pour importer des données, manipuler ces données, ça peut très facilement générer des modèles qui peuvent être déployés en production. Donc c'est un peu une couche intermédiaire entre le, le bas niveau, le hardcore et le haut niveau dont je vais parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je vais juste parler de, de, du haut niveau. Le haut niveau ce sont des services que tout le monde peut utiliser. Euh, Presque tout le monde. Il faut être développeur. Il faut quand même connaître HTTPS et JSON. Ma maman, elle ne pourra pas utiliser le service dont je vais parler aujourd'hui. Euh, pas encore. J'essaye de, de, de, de lui apprendre. Donc, ce sont des services qui permettent de mettre euh, euh, certains services d'intelligence artificielle entre toutes les mains avec des algorithmes que nous avons déjà entraînés et qu'il n'y a plus qu'à utiliser en tant qu'utilisateur. Qu et donc n'importe qui qui peut développer une application peut commencer à utiliser ces services. Différentes catégories de services, des services de vision, de reconnaissance d'image, des services de voix, de reconnaissance de la parole et de génération de la parole, et puis des services de compréhension de texte. Et je vais essayer de les balayer un peu tous pour vous montrer ce qu'il y a moyen de faire. J'ai deux, trois démos également, une petite application web que j'ai faite avec vraiment... 10, 20 lignes de code, pas plus, pour vous montrer ce qu'il y a moyen de faire sans être spécialiste de machine learning. Euh, je terminerai la démo tout à l'heure avec euh, de la ligne de commande pour vous montrer aussi plus de manipulation de texte, par exemple, et comment on peut travailler en audio. Là, je n'ai pas une belle interface graphique à vous présenter, ce sera des, des, des lignes de commande. Et donc, on peut faire des tas de choses avec ça. Euh, on peut faire, par exemple, euh, de, de, de l'analyse de, de, de call. De, imaginez que vous avez une plateforme de support où vos clients pourraient appeler. Euh, on a des clients qui capturent la voix des enregistrements euh, téléphoniques qui sont passés au, sur la plateforme de support. Et à partir de là, euh, transformer ça en texte. À partir du texte, faire du rendu de sentiment est-ce que le call était plutôt positif, était plutôt négatif, et pouvoir prendre des actions business suite à ça, pouvoir faire des analyses, combien de calls étaient négatifs, combien de calls étaient positifs, faire du ranking et des choses comme ça. Ce sont des choses qui étaient impossibles à faire pour tout un chacun il y a, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a, il y a 20 ans, parce qu'on n'avait pas les données, parce qu'on n'avait pas les machines, on n'avait pas la puissance pour le faire. Et maintenant, c'est juste quelques appels d'API qui permettent de rendre ces appels ou ces, ces, ces analyses-là possibles. Ça c'est un autre exemple, ne vous inquiétez pas sur les noms de services, on va reparler de, de, de ces services pour, pour le reste, mais on peut faire ça sur de l'analyse vidéo également par exemple. Donc on va commencer par la vision, Computer Vision, est-ce qu'un ordinateur peut voir euh, D'abord, peut-être, est-ce qu'un ordinateur peut apprendre Est-ce qu'il y a vraiment du machine learning Est-ce qu'il y a vraiment de l'intelligence artificielle Est-ce qu'une machine est intelligente À mon sens, elle ne l'est pas. Elle est juste très très bonne à manager des chiffres et à faire des statistiques et des calculs. Et ce que la presse appelle intelligence artificielle ou machine learning, Essentiellement, ce sont des résultats statistiques sur des ensembles de données, ce qu'une machine est capable de faire avec énormément de facilité, mais ce n'est pas vraiment de l'apprentissage ou ce n'est pas vraiment de l'intelligence. Ce certainement pas de l'intelligence. donc, Avec de l'apprentissage, on peut arriver à faire ça, ou du statistique, on peut arriver à faire ça. On a un service qui s'appelle Amazon Recognition. Vous lui donnez une photo et vous lui demandez ce que vous souhaitez analyser sur la photo. et Il va vous retourner des labels, donc il va vous retourner des catégories, et dire voilà, c'est une photo de paysage, il y a un vélo, il y a un homme, il y a la mer, des et pour chacune des catégories, vous retournez un pourcentage de, de probabilité. Parce qu'au final, machine learning, c'est des statistiques. Donc, il y a un pourcentage de, de probabilité. Ça marche sur de la vidéo également avec de la reconnaissance de personnes, ici sur un, un match de foot. On, quand on voit la, la, le, le visage du joueur, il y a le nom du joueur. Certaines chaînes utilisent ça aujourd'hui pour assister les commentaires, les commentateurs plutôt, pour faire leurs commentaires, euh, pour euh, donner les noms euh, des, des joueurs ou des différents euh, intervenants sur euh, le terrain. Euh, Sky News a utilisé ce système également sur de la vidéo. Euh, jusque récemment, j'habitais à Londres et l'année passée, il y a eu un grand événement à Londres, le Royal wedding, euh, Sky News filmait euh, la, la cérémonie, la retransmettait à la TV, et ils passaient les images, le flux vidéo sur Recognition, avec une fonction de Recognition qui permet de reconnaître les célébrités, les personnes connues. Et donc automatiquement, ils ajoutaient en, en, en incrustation sur l'écran le nom des différentes personnes qu'on voyait, ce qui aidait aussi le commentateur et puis ce qui aidait euh, euh, les gens comme moi qui étaient derrière le, le, le poste à savoir « tiens, ça c'est un tel » ou « ça c'est un tel euh, », etc. Recognition ne reconnaît pas que les personnes et les objets, pour connaître reconnaître le texte également, donc trouver les, les, les coordonnées de texte et traduire le texte qui se trouve dans une photo de façon indépendante de la police de caractère, donc avec différents types de police, ou euh, des objets, dire voilà quelles sont les voitures sur cette, euh, sur cette photo, et il va vous sortir toutes les euh, boxes, toutes les coordonnées des différents objets qu'on retrouve, euh, qu retrouve sur la, la photo. Sur un visage, il est capable de reconnaître le sentiment de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui sourit, qui est calme, qui est anxieux, qui est nerveux, qui est triste Les accessoires, est-ce qu'il y a des lunettes, est-ce qu'il y a une moustache, une barbe, des boucles d'oreilles, un, un collier chaque fois avec les probabilités, et également capable de reconnaître quelqu'un sur une photo. Donc si vous uploadez des photos d'une certaine personne, et que vous amenez à recognition après des photos qu'il n'a jamais vues, il va pouvoir dire, tiens, ça c'est une personne que j'ai vue. Je parlais avec Stéphane Janssen, l'organisateur de Devox Belgique hier, qui me disait qu'ils ont des milliers de photos après Devox, après une semaine de conférence Devox en Belgique, et qu'ils utilisent ce système pour reconnaître, pour taguer les organisateurs et les speakers. Tiens, trouve-moi toutes les photos où il y a telle personne dessus Donc, il donne deux trois photos de, de lui-même et euh, ils ont développé une petite application qui va scanner toutes les photos qu'il y a dans, dans un bucket d'Amazon S3 pour automatiquement cataloguer les photos et dire voilà, ça c'est une photo avec Stéphane, ça c'est une photo avec, euh, avec tel speaker. Une, une ONG, utilise ce système également pour faire de la recherche d'enfants disparus. Elle s'appelle Tor et c'est une ONG qui est spécialisée dans la recherche d'enfants euh, manquants. Ils scannent des sites web euh, euh, pornographiques ou autres pour essayer de retrouver des photos ou des visages euh, d'enfants euh, manquants. Donc, ce sont des technologies qui, je sais, peuvent parfois un peu impressionner, faire peur, se dire, oh là, je ne veux pas nécessairement être connu. Mais le, le point ici, c'est vraiment qu'on peut les utiliser pour faire du bien ou on peut les utiliser pour faire des choses moins bien et c'est à vous développeurs de, de trouver la limite et de, de dire ce que vous souhaitez faire ou ce que vous souhaitez ne pas faire avec cette technologie un de mes collègues dans mon équipe a un frère jumeau qui est aussi développeur Advocate, mais chez Microsoft. Moi, je n'arrive pas à les, à les reconnaître. Ça m'arrive de les rencontrer dans des files d'aéroports ou dans des hôtels, et en général, je les reconnais au T-shirt. Euh, si si, si c'est un T-shirt AWS, je sais que c'est Dean, sinon c'est Steven. Et on s'est amusé à faire un algorithme de comparaison. Enfin, on, on a uploader des photos de Dean et des photos de Steven et puis on les donne à Recognition pour dire qui est-ce et Recognition les reconnaît presque à chaque fois. Il a 99, je ne sais plus combien de, de, de succès alors que moi je suis incapable de, de, de les reconnaître. Euh, pour vous montrer comment ça marche, j'ai fait une toute petite application que j'ai appelée Polico, qui est une application web il tient en quelques centaines de lignes de code, mais la plupart des lignes de code, c'est plutôt l'affichage d'image du dessin de l'image, etc. La partie recognition, je vais vous le montrer, c'est vraiment, euh, vraiment deux fois rien. Donc Polico est disponible sur, euh, sur mon nom de domaine, polico.stormac.com. Vous pouvez essayer sur votre téléphone portable. Et vous allez trouver euh, un écran euh, similaire à celui-ci. Euh, vous pouvez prendre une photo avec euh, votre téléphone portable. Ici, je ne vais pas prendre une photo, je vais prendre, euh, je vais prendre bah, ma photo euh, speaker. Et ça lance le. Hi, my name is Polly. In this picture, I see one face. The first face is a happy male between 38 and 59 years old. I think I also see shirt, apparel, clothing and face. Donc, ce que fait cette application en JavaScript, elle upload la photo sur Recognition, elle lui demande de faire une détection de visage. Elle récupère le résultat qui vient de Recognition et on voit ici le, le, le résultat. J'ai juste enlevé le JSON pour que ce soit un peu plus lisible, mais c'est juste un, un document JSON qui revient. Et on voit qu'il y a différents sentiments qui ont été euh, reconnus, comme happy, surprise, chaque fois avec un, un niveau de probabilité. Euh, surprise, je ne suis pas très surprise sur cette photo, je ne suis pas très sad non plus, je suis un peu calme, je ne suis pas du tout angry, pas du tout disgust. Je suis 100% male, ça c'est correct. Euh, je souris, euh, j'ai pas pas de lunettes, euh, etc., etc. Et donc, sur base de ça, je crée une petite phrase que je donne à un autre système dont je parlerai tout à l'heure qui génère la voix que, que, que vous entendez. Donc, vous pouvez essayer ça sur votre téléphone. Je vais entendre des tas de, de voix de Polly euh, qui dit « Tiens, j'ai trouvé ceci ou cela. Euh, » Je prends une autre photo avec des accessoires et euh, de quelqu'un d'autre. Hi, my name is Polly. In this picture, I see one face. The first face is a happy female between 26 and 43 years old. I think I also see grass, plant, sunglasses and accessories. So grass, uh, sunglasses, c'est assez bien vu. Um, voilà, sur téléphone, vous devez peut-être appuyer sur le bouton speak, parce qu'en tout cas sur iOS, il ne va pas déclencher la voix automatiquement. C'est à vous de, de cliquer pour, pour faire ça. Et le code source c'est façon Surprenante, assez, euh, assez simple. Vous allez le retrouver sur, sur mon euh, GitHub. Donc vous allez sur l'adresse qu'il y avait sur le premier slide et les slides seront disponibles juste à la fin de, de, cette, de cette présentation. Vous allez sur GitHub/SebSto, github.sebsto -E et il y a un, un repo polyco. La partie détection euh, des, des faces, c'est juste appelé sur un objet recognition, detect face, avec euh, quelques paramètres, donc les bits et les bytes de l'image les attributs qu'on veut détecter, dans ce cas ci tout et puis on passe un callback, une fonction qui va être appelée quand, quand le résultat sera là. Et le reste du code, c'est du, du, du chien. Ça n'a rien à voir avec l'interface <rire> d'intelligence artificielle, c'est juste aller dessiner la, le, le petit carré orange autour du visage, collecter les émotions, générer le, le texte, etc. Donc c voilà, c'est vraiment trois lignes de code, c'est ceci et ça qui permet d'appeler. Euh, ceci, c'est basé sur un SDK, un, un SDK AWS qui est inclus en JavaScript ici. n'êtes pas obligé d'utiliser le SDK. Si vous avez envie de faire du low level HTTPS et passer un JSON et recevoir du JSON, vous pouvez le faire également pour minimiser les dépendances dans, dans votre application. Si vous faites ça, vous aurez un peu plus de travail, parce qu'il faut s'authentifier auprès du service, évidemment. Il faut dire qui vous êtes, donc il y a un système de signature sur les URL que le SDK va faire tout seul. Si vous n'utilisez pas le SDK, vous aurez probablement 50, 60, une centaine de lignes de code pour calculer la signature et la mettre correctement. Mais juste pour dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un SDK, juste un appel HTTPS et JSON suffit pour faire ce genre, ce genre d'application. Donc ça c'est polico. On, on rejouera un peu avec, avec Recognition euh, tout à l'heure, euh, avec une, une autre démo également. Après le le visage, euh, l'autre moyen enfin après la vision, l'autre moyen d'interagir avec les ordinateurs c'est évidemment la conversation et j'ai passé les trois dernières années de ma vie dans l'équipe Alexa qui fait le, le, voice, euh, le personal voice assistant euh, d'Amazon donc les conversations avec des machines est quelque chose sur lequel j'ai passé beaucoup de temps et qu'on trouve de plus en plus soit sous la forme de voix soit sous la forme de chatbot, je suppose que tous ici vous avez déjà été sur des sites web où vous avez vu euh, un petit assistant qui, qui pop up, c'est parfois un peu ennuyant d'ailleurs, qui dit hey, je suis là pour vous aider est-ce que euh, vous pouvez me poser vos questions je vais répondre Donc si vous avez envie de créer un, un chatbot, il y a quand même pas mal d'intelligence à faire pour comprendre les questions qui vont être posées au chatbot et pour gérer le statut de la, la conversation, pour gérer le workflow de la conversation, collecter les différentes questions et amener la bonne réponse. Il y a un service pour faire ça qui s'appelle Amazon Lex, qui est un service qui peut être intégré dans vos applications, sur votre site web, sur une application mobile par exemple. Vous pouvez intégrer un service de chatbot, soit en voix, soit en texte, en texte, c'est vraiment du chatbot, j'envoie du texte et il y a une réponse texte qui vient. En voix, c'est un peu comme Alexa, où vous pouvez parler, il faut évidemment que vous capturiez le son, vous êtes responsable de cette partie-là, mais vous envoyez le son à Alexa et Lex va faire la transformation du son en texte pour pouvoir traiter ce texte et répondre, et peut-être générer une voix comme j'ai fait ici avec Polyco, pour répondre en voix. Donc vous pourriez recréer votre propre Alexa, votre Alexa à vous, avec votre voix à vous, parmi les, les, les voix qu'on qu offre dans différentes langues, sur des langues qu'Alexa ne ne comprend pas nécessairement, puisque Lex, c'est le même moteur qu'Alexa, mais euh, sans, sans avoir l'écosystème d'Alexa euh, pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez créer votre propre chatbot, votre propre outil de conversation dans votre application mobile ou sur votre site web, mais ça ne sera pas disponible sur le device Alexa. Donc Le device Alexa, c'est un monde. Lex, c'est un autre monde. C'est le monde de votre application où vous pouvez aller mettre le chatbot que vous voulez dans l'application si vous le souhaitez. Les quatre concepts à comprendre si vous voulez créer un chatbot, le concept d'intent, d'utérance, de slot et un fulfillment. Alors c'est quoi tout ça L'intent, c'est ce que je veux faire. Euh, ce, quelle est mon intention L'utérance, c'est comment je vais le dire, comment je vais exprimer ce que je veux faire. Les slots, ce sont des paramètres dans ce que je veux faire. Et le Fulfillment, c'est pouvoir répondre à ma question. Donc, je vais donner un exemple assez concret. Quand je dis à Alexa, par exemple, ou Alex, mais prenons un exemple Alexa. Alexa joue Michael Jackson dans le salon. Euh, mon intention, c'est jouer de la musique. Et donc, vous pouvez voir l'intention comme une fonction de haut niveau. Si vous programmez, il y aura une fonction euh, Play Music. Ça, c'est l'intention, c'est ce que je veux faire. Euh, Michael Jackson, ici, et, et salon, c'est... Euh, deux paramètres. Michael Jackson, c'est un artiste et salon, c'est une pièce, c'est un endroit, c'est un speaker sur lequel je veux avoir le résultat de, mon, de, mon, de ma commande. Les utérances, c'est toutes les manières dont, que je peux dire, que je peux utiliser pour demander ça. Et quand on analyse les données d'Alexa, c'est assez amusant de voir les différentes manières que les gens ont de parler. « Alexa, peux-tu démarrer la musique, s'il te plaît ?»« Alexa, je voudrais écouter de la musique. »« S'il te plaît, Alexa, joue-moi de la musique. »« Mais moi de la musique. » Ce sont toutes des phrases différentes en termes de texte, ce ne sont pas les mêmes chaînes de caractères. Mais qui mappent sur le même intent. Et c'est à vous, euh, en tant que développeur, de nous fournir des exemples d'utérance, donc des variations possibles de phrases, et de les faire mapper sur des intentions. Donc vous devez nous donner la liste des intentions qui sont supportées dans votre dans votre chatbot, et pour chacune des intentions, une liste d'utérance le plus possible, parfois des dizaines, des centaines, pour pouvoir couvrir une topologie de, de phrasés euh, différents. Et vous pouvez enrichir ça avec euh, avec le temps. Euh, typiquement, dans un chatbot pour réserver un hotel, il y aurait une intention qui est réservée à une chambre d'hôtel, mais il peut y avoir aussi des intentions pour obtenir les réservations en cours. « Alexa, donne-moi ma liste de réservations en cours. » Il pourrait y avoir une intention pour annuler une réservation. « Alexa, annule la réservation, ceci, etc. » Donc ça, ce sont des intentions. Il y a vraiment un mapping assez fort entre les intentions dans un chat et les fonctions dans un langage de programmation. Vous avez une fonction pour annuler une réservation, pour faire une réservation, pour chercher une réservation. Et donc comment ça marche Vous donnez du son ou vous donnez du texte Si vous donnez du son, le premier traitement consiste à analyser ce son, c'est des transformer de Fourier, c'est assez classique maintenant, pour arriver à extraire les phonèmes, et à partir des phonèmes, les phonèmes ce sont les, les unités euh, sonores d'un langage, les sons euh, de base d'un langage, à partir des phonèmes on va réassembler tout ça avec l'aide de dictionnaires et on va créer une chaîne de caractères, un texte. Et donc ce premier traitement ça va du son au texte. Vous avez le son, une courbe, un MP3, de ma voix qui dit « Alexa, joue Michael Jackson » dans le salon. Et au final, la première étape, ça va être le texte. joue euh, « J-O-U-E j, j, », etc., etc., une chaîne de caractère. La deuxième chose, c'est de traduire cette chaîne de caractère en, en une intention. Euh, avoir du texte, c'est bien. Comprendre ce que je veux dire, c'est mieux. Et c'est deux choses différentes. Donc, il y a une étape de, de traduction qui s'appelle « Natural Language Understanding » ou « Natural Language Processing », qui va essayer d'appliquer une signification sur ce texte, c'est détecter mon intention. Et c'est là que les utérances que vous nous donnez vont nous aider, parce que c'est vous qui nous allez nous dire cette utérance-là, c'était l'intention. Et puis dans l'intention, arriver à comprendre les paramètres. Si je dis Alexa joue Michael Jackson sur Spotify, il faut comprendre que Michael Jackson, c'est un artiste, que Spotify, c'est ma source de musique, dans le salon, c'est un speaker, et pas l'inverse. C'est pas jouer sur un speaker qui s'appelle Spotify à partir d'une source qui s'appelle le salon. Donc il faut arriver à comprendre ce que l'utilisateur va dire. Euh, L'output de cette phase-là, c'est du JSON, c'est une intention avec les slots, donc les paramètres, Michael Jackson, Salon, Spotify, et on va vous passer ça. Quand je dis on va vous passer ça, vous devez écrire un web service quelque part, vous devez écrire une fonction lambda, vous devez écrire un petit bout de code qui va recevoir ce JSON et qui va devoir faire quelque chose avec. Comment vous le faites, où vous le faites, ça ne me regarde pas. Euh, si c'est Alexa, ça, peut, ça marche très bien avec AWS lambda, mais on a des tas de clients qui ont des fonctions Alexa qui tournent dans leur data center on-premises ou même dans des autres clois, d'autres vendeurs. Euh, si c'est Lex, c'est une fonction lambda. Donc une fonction lambda, c'est un petit morceau de code que vous nous donnez et nous, on va exécuter ce, ce morceau de code pour vous, sans nécessairement que vous deviez créer une machine virtuelle. S'il y a des slots qui sont obligatoires et qui ne sont pas donnés, Alexa, réserve-moi une chambre d'hôtel. Ok, c'est bien, mais où, quand, comment, on ne sait pas. Typiquement, dans votre intention, vous allez avoir un slot qui est la ville, qui est la date de début et le nombre de nuits. Ça, ça semble raisonnable pour réserver une chambre d'hôtel. Euh, Traditionnellement, dans les plus vieux systèmes, c'était à vous, programmeurs, de dire « Ah, il me manque trois paramètres et donc je dois engager une conversation avec l'utilisateur. Dans quelle ville Pour quand ?» etc. Et c'est à vous de garder l'état de la conversation. Quels sont les, les slots que j'ai déjà collectés Quels sont ceux que je n'ai pas encore collectés Maintenant, le système fait ça pour vous, aussi bien Alexa que Lex. Donc vous nous dites juste « Ces slots-là, ils sont obligatoires, ils sont mandatory ». Et le système va faire le fulfillment dead slot automatiquement. Donc le système va automatiquement faire un suivi de conversation en reposant des questions que vous devez nous donner évidemment pour collecter les informations manquantes. Quel jour euh, Dans quelle ville Pour combien de nuits Et seulement quand on a toutes les informations, alors on appelle votre fonction pour le fulfillment pour faire la réservation de la chambre d'hôtel. Ça va Je suis clair Ouais, je vais vous montrer euh, comment ça marche dans, dans une seconde. Euh, j'ai parlé de tout ça, j'ai parlé de tout ça, j'ai parlé de tout ça. Euh, un exemple de clients qui utilisent ça, ils utilisent ça avec une plateforme de call center qui s'appelle Amazon Connect. Vous savez, ça, ça vous arrive probablement à vous, comme à moi, d'appeler euh, des, des lignes support. On a horreur de faire ça parce qu'on doit attendre, etc. On, puis on tombe sur des gens qui ne comprennent pas toujours ce qu quel est le problème qu'on a. Et un de nos clients euh, utilise euh, un chatbot comme ça sur Amazon Connect pour poser des questions pendant le temps d'attente. Euh, par exemple, quel est votre numéro de client euh, Est-ce que vous appelez pour ça, pour ça, pour ça De manière à pouvoir rediriger une partie des appels sur des réponses automatiques Venant de base de frequently asked questions pour diminuer le nombre d'appels qui vont au final arriver sur des opérateurs humains et de cette façon espérer augmenter la qualité des appels qui sont traités par des opérateurs humains. Oops. Il y a trop d'animation dans ce slide. Donc j'ai construit un petit chatbot et puisque j'aime bien Recognition, je l'ai intégré à Recognition. Donc, c'est un chatbot très simple, inspiré sur euh, euh, ce qu'a ce qu fait Sky News pour le Royal Wedding euh, à Londres euh, l'été passé. C'est un chatbot avec uniquement un seul intent, une seule intention qui est « guess my celebrity ». Donc, en tant que développeur, je dois donner le nom de mon intention. Ça, c'est un nom. Je choisis le nom que je veux. J'ai choisi « guess my celebrity ». Je donne les utérances qui vont déclencher cette intention. Et vous voyez que certains utterances ont un slot qui est euh, l'URL d'une image. Donc, l'idée de ce chatbot, c'est qu'on lui donne l'URL d'une image. Il va analyser si c'est quelqu'un de connu ou pas. Il va nous dire, ah, c'est telle personne ou c'est telle personne qui se trouve sur l'image. Alors, comme je ne peux pas décrire une personne, je lui donner une URL. Euh, J'ai un paramètre qui est euh, l'URL. Et donc, je pourrais très bien dire à mon chatbot, Gu guess this celebrity, et lui passer euh, l'URL. Mais je pourrais aussi très bien dire, who is that celebrity, sans passer l'URL. Et donc, dans la définition euh, des... Des slots, je dis, ben voilà, j'ai URL, euh, je donne des exemples euh, de ce que c'est, euh, et je, je, je lui dis également si ce slot est obligatoire ou n'est pas obligatoire. Euh, donc par ici, exemple ici, j'ai Require, il est Require, et je donne une ou plusieurs questions que le bot peut utiliser pour collecter cette valeur. Donc, si je vais appeler le bot sans cette valeur, il va automatiquement déclencher le mode dialogue pour collecter tous les différents slots. Et à partir de là, une fois qu'il aura les slots, il va faire le fulfillment. Et ce fulfillment, c'est simplement appeler une fonction lambda, qui est une toute petite fonction en Python, où de nouveau, la partie, euh, la partie intelligence artificielle est extrêmement limitée, puisque... Ici, je vais chercher l'URL, le paramètre. Je crée un client pour Recognition. Je vais lire les bits et les bytes de l'image en question. Je les passe à Recognition. Python est synchrone, donc il euh, n'y a pas de wait ou de choses comme ça. Et puis après, je collecte le résultat. Voilà, si, si j'ai si euh, au moins une personne, eh bien, je vais dire qui est dedans et je vais donner... Oups, et je vais donner une réponse en disant je suis plutôt sûr que c'est telle personne ou je pense que c'est telle personne en fonction de la statistique de probabilité qui va être retournée. Ou alors je vais juste dire désolé, je ne vois personne dans cette, dans cette, dans cette photo. Donc de nouveau, la partie intelligence artificielle ici est extrêmement limitée. On parle d'un call Recognize Celebrities à partir d'un arrêt de bits et bytes qui me donne après un JSON que je peux simplement parser. Alors un un chatbot de cette façon, on peut le, le tester directement dans la console ici. Je ne l'ai pas couplé à du son, c'est juste du texte ici. On peut dire « Who is this ?»« What celebrity ?» Il a détecté que l'URL est manquante et donc il me demande ma question pour collecter ce slot-là. Alors j'ai pris quelques euh, photos de personnes connues au hasard et on va aller faire... La photo ici, pink et il va nous dire. Donc, il est en train d'uploader la photo. I'm pretty sure this is Jeff Bezos. Bien vu, il a reconnu. Alors, vous pourriez dire, ok, Jeff Bezos, c'est un produit Amazon, c'est biaisé. Euh, donc, j'ai pris quelqu'un qui est moins marqué euh, Amazon euh, et j'ai fait le test. Euh, désolé, j'ai fait le test aussi. Euh, who is this celebrity? Et je peux mettre l'URL directement. Pretty sure, ici c'est Elizabeth 2. Donc, pretty sure, si vous, aviez, si vous étiez dans, dans mon code, c'était 99,5% de, de, de confiance. J'affiche pas la confidence ici, c'est probablement euh, au dessus encore. Euh, du coup, j'ai dû faire un vanity test aussi. J'ai pris ma photo et je me suis dit, tiens, est-ce que j'espérais être célèbre, mais je ne le suis pas. Euh, who is this? Je donne l'URL. Et bizarrement, il me sort quelqu'un dont j'ai jamais entendu parler qui s'appelle, j'ai oublié même le nom, Darren Emerson. Je fais chaque fois le test. Le... Est-ce que quelqu'un connaît Darren Emerson Il paraît que c'est un chanteur d'un groupe électropop euh, que j'ai retrouvé après sur, sur euh, euh, Wikipédia. Et voilà, si vous voyez une ressemblance entre lui et moi, moi j'en vois pas, mais enfin bon. Euh, donc voilà, regardez les statistiques, regardez le résultat euh, qui sont fournis. Ici, il est quand même sûr à plus de 99,5%. Lex. Alors, Lex, c'est bien. Si on peut parler, c'est encore mieux. Tout à l'heure, dans, dans, dans Polico, avec l'autre démo, vous avez entendu une voix synthétique qui a, été, euh, qui a été lancée. Et puis, si vous utilisez Amazon Alexa, vous connaissez peut-être la voix d'Alexa qui vous accompagne dans votre salon euh, ou dans, dans la cuisine. Euh, c'est basé sur une technologie qu'on appelle Amazon Poly. Polly, c'est un service d'intelligence artificielle aussi qui sert à générer de la voix. Donc ça fait exactement l'inverse que Lex. Je vous ai dit que Lex faisait de l'automatic speech recognition, euh, donc transformer du MP3 en texte. poly fait l'inverse, il prend du texte et il génère euh, du son, il génère euh, de, de la voix. On a 28 langues qui sont supportées aujourd'hui, et avec plusieurs voix pour chaque langue, langue, pour certaines langues en tout cas, avec des voix masculines et des voix féminines. 58 voix en tout, ça peut être utilisé euh, pour faire du lip syncing, ça peut être utilisé euh, dans des chatbots, ça peut être utilisé dans des applications mobiles ou desktop, euh, ça peut être utilisé pour du e-learning ou pour de l'éducation, euh, mais l'idée c'est vraiment avec un simple appel d'API, HTTP JSON, du texte, et vous recevez un fichier MP3. Hi, my name is Steve and I am excited to be here at the AWS Builders Day et vous recevez un fichier MP3 en, en, en retour. Euh, pour tester ça, vous allez soit dans la console, comme je l'ai déjà fait euh, là maintenant, ou vous pouvez tester ça en ligne de commande également. Donc il y a un outil en ligne de commande qui permet d'interagir avec tous nos services AWS CLI, vous l'installez et puis AWS Polly, le nom, le texte à générer, l'ID de la voix, ça il faut aller dans la doc pour les trouver, ils ont tous des prénoms donc c'est Johanna, Matthew, etc. Et le, le fichier euh, à sortir, output.mp3 par exemple. Un des trucs assez intéressant c'est qu'il supporte un lexicon euh, privé, donc pour certains mots, dans certains jargons, euh, pensez au jargon médical par exemple, Polly n'arrive pas nécessairement à avoir la Bonne prononciation des mots. Donc vous pouvez fournir votre propre dictionnaire de, de prononciation. Donc un dictionnaire de prononciation, c'est une liste de mots avec une liste de phonèmes. Il y a un alphabet, euh, un alphabet phonétique international que, que vous pouvez utiliser pour apprendre à Polly à prononcer correctement euh, certains mots. Vous pouvez aussi dans votre texte aller mettre des balises XML pour changer la manière dont Polly va générer la voix, pour gérer ce qu'on appelle la prosodie de la voix, c'est-à-dire la faire parler beaucoup plus vite. Ou au contraire, la faire parler plus doucement. Ou avec un pitch beaucoup plus haut. Ou une voix un peu plus grave. Faire des pauses, euh, faire des exclamations. Waouh Et des choses comme ça. Donc il y a moyen de s'amuser pas mal avec, euh, avec ces, ces éléments. Un de nos clients qui utilise ça, je suppose que vous êtes nombreux dans la salle à utiliser, qui utilise Duolingo je, Chaque fois ça marche. C'est une application qui est incroyablement populaire. Donc si vous utilisez Duolingo, c'est une application qui permet d'apprendre ou de faire du de practice de certains langages. Moi, j'utilise en espagnol, par exemple. Et vous savez que chaque fois, vous entendez des exemples. C'est les exemples que vous entendez dans Duolingo n'ont pas été enregistrés par des vrais humains. Ils utilisent Poly pour générer ces voix-là. Transcribe, euh, va... c'est un autre service qui, lui, permet d'extraire du texte à partir d'audio ou de vidéo. Donc, c'est un peu le début de Lex, juste la première partie, juste la partie audio vers texte. Cas typique d'utilisation de Transcribe, vous avez une large librairie de, de vidéos et vous voulez appliquer des sous-titres sur ces vidéos. Euh, vous êtes organisateur de conférences et vous aimeriez bien avoir des sous-titres qui s'affichent sur l'écran pour des sourds et malentendants. Donc, Transcribe est capable de prendre un, un flux live et de faire de la transcription euh, automatique. Euh, donc, c'est exactement l'inverse de Poly on part d'un son et on va vers du texte. Là, on ne supporte que six langages pour le moment, anglais, italien, français, espagnol et portugais, mais on travaille assez dur pour ajouter aussi rapidement que possible euh, d'autres langages. Euh un client qui utilise ça, c'est une, une société qui s'appelle RingDNA et qui fait de l'analyse de calls commerciaux. Vous savez, ces calls où quelqu'un vous appelle et essaye de vous vendre un canapé du vin ou n'importe quoi. Ça peut être dans un contexte d'entreprise également, des appels de, de commerciaux qui, qui, qui appellent des, des, des clients pour les démarcher. Et donc ils font une transcription, ils enregistrent les, les conversations, ils les transcrivent, transcrivent, et puis ils les annotent. Ils annotent ces données-là en disant "Ok, ça, c'était des calls qui ont été successful, ça, c'est des calls qui n'ont pas été." successful et ils appliquent du machine learning pour essayer de trouver les meilleures techniques, les meilleures euh, réponses aux questions, les meilleures approches de conversation qui permettent de conclure un deal pendant, pendant un call. Donc c'est du machine learning appliqué aux techniques de vente, c'est assez intéressant de voir comment ils progressent dans ce, dans ce, dans ce domaine-là. En termes de, de langue, puisqu'on a parlé de plusieurs langues et de plusieurs types de textes, euh, et beaucoup de nos clients veulent analyser du texte euh, non structuré également imaginez que vous ayez des, de gros volumes euh, de, de documents à analyser que vous voulez tirer de l'information de ces documents euh, on peut appliquer une compréhension on peut faire de la, de la compréhension de texte avec un service qui s'appelle Amazon euh, Comprehend. Et Comprehend permet de faire plusieurs choses, il permet de détecter la langue d'un texte, donc vous lui donnez un texte et vous lui dites c'est quelle langue ça très utile si on veut faire de l'analyse sur des médias sociaux par exemple, vous voulez analyser un Twitter ou un flux Facebook ou LinkedIn de commentaires au sujet de votre produit ou de votre société ces commentaires peuvent être dans n'importe quelle langue. La première chose à faire, c'est de comprendre de quelle langue il s'agit. Une fois que vous savez de quelle langue il s'agit, vous pouvez réappeler Comprehend pour détecter quelles sont les principales phrases ou quelles sont les entités de cette phrase. Par exemple, c'est un texte qui parle de telle société, dans tel pays, ou qui parle de telle personne, etc. Et puis, on peut faire aussi du sentiment analysis. Est-ce que c'est un texte qui est positif ou qui est négatif Alors là, il n'y a aucun jugement de valeur. On n'est pas en train de dire c'est bien ou c'est mal. Mais juste, est-ce qu'on s'exprime de façon positive, enthousiaste au sujet de ce dont on parle, ou est-ce qu'on s'exprime de façon neutre ou de façon négative Donc ça, c'est un exemple d'analyse d'entité sur un texte d'Amazon où on est, il a détecté qu'on parle de Seattle, qu'on parle de dates, qu'on parle de personnes. Euh, les phrase c'est « all customers », les « books uh, »,« great prize », que le sentiment est plutôt positif et que la langue est en euh, anglais. Euh, on peut faire de l'analyse la, syntactique <rire> également. Euh, J'aurais adoré avoir ça quand j'étais à l'école primaire. Euh, ça, c'est le nom, ça, c'est le sujet, ça, c'est le verbe, ça, c'est le complément, etc. Euh, pour une analyse grammaticale d'une phrase dans une langue donné, il est capable de détecter les pronoms, les noms, les conjonctions, les interjections, etc. etc. Euh, de façon assez, assez euh, complexe. Donc de nouveau, ça se fait de façon assez simple. Comprehend Detect Syntax, vous donnez le code de la langue et euh, le texte. Et il va vous retourner juste un JSON qui vous dit voilà, euh, il y a le premier token, il est à tel endroit dans le, le caractère, le texte c'est ceci, euh, c'est un, un pronom et j'en suis sûr à 99,99%. ,99%. Donc là ce sont des exemples en ligne de commande juste pour vous montrer comment ça marche, mais de nouveau vous pouvez intégrer ça dans vos applications, dans vos applications mobiles, dans vos applications web en utilisant le SDK comme je vous ai montré avant en Python ou en JavaScript par exemple. Sentiment analysis, même chose, uh, detect sentiment, I love cloud, c'est un sentiment positif et il est euh, sur seulement à 95,99% euh, là. Translate je ne dois pas vous présenter des services de traduction. Vous en utilisez probablement euh, très souvent. Donc, nous avons également notre service de, tra de traduction qui supporte tout, toutes ces euh, langages-là. Donc, ça fait beaucoup de paires de langages parce qu'on ne on doit pas passer par l'anglais. Donc, on peut aller directement du russe au suédois, par exemple. Ça fait beaucoup de combinaisons, et on en ajoute euh, tout le temps. Il y a 417 euh, combinaisons qui sont supportées. Un de nos clients qui utilise ça, c'est Hotels.com, euh, qui vous permet de chercher et de booker des, des, des chambres euh, d'hôtel. Ils ont 90 websites différents, enfin c'est le même, mais traduit dans 90 euh, 10 régions différentes dans 41 langues et ils utilisent euh, Translate pour traduire les descriptions et les commentaires euh, des clients automatiquement de manière à ce que vous, en tant que client d'hôtels.com, vous pouvez voir les commentaires qui ont été laissés sur un hôtel euh, sans devoir euh, vous-même utiliser d'autres services web, par exemple, pour faire la, la traduction bien, il me reste une dizaine de minutes on va aller jouer avec, euh, avec tout ça euh, pour de vrai, j'ai pas créé une belle interface graphique pour, euh, pour jouer avec Comprehend, avec Translate, etc je pourrais le faire, euh, donc pour le moment je fais mes démos dans, dans la ligne de commande, et comme taper de, des lignes de commande devant vous c'est toujours un peu risqué, j'ai euh, mon pense-bête ici, j'ai les commandes euh, là, donc la première chose à faire si vous voulez essayer tout ceci c'est d'installer la ligne de commande AWS. Ça s'installe avec... Ça commence mal. Ça s'installe avec euh, PIP, PIP install euh, AWS, et puis vous devez la configurer, vous lui devez donner une access key, une secret key, euh, c'est comme un, un username, password, pour qu'il sache sur quel compte euh, aller. Euh, une fois que vous avez la ligne... C'est assez grand, là, dans le fond, vous pouvez voir euh, le texte, sinon je peux encore agrandir. Oui Bon, OK. <rire> Alors, allons-y. AWS, euh, c'est la ligne de commande. Ensuite, le nom du service que vous voulez utiliser. Euh, la ligne de commande a de la complétion. Donc, si vous appuyez deux fois sur tab, il vous rajoute euh, automatiquement ou vous présente les options automatiquement. Euh, par exemple, vous ne savez pas quelles sont les API, vous tapez deux fois tab et vous avez l'ensemble des API que vous pouvez utiliser pour euh, cette commande-ci. Euh, donc ici, on va faire Comprehend, euh, Detect. Dominant language, quand on joue avec Comprehend, la première chose à faire en général, c'est de demander quelle est la langue. Parce que tous les autres appels après vont demander dans quelle langue c'est. Donc la première chose, c'est de se dire okay, de quelle langue on parle. Et on va passer un petit texte. « VoxD, Luxembourg est la meilleure conférence pour les développeurs. » Hop Et immédiatement, il me dit « C'est du français. » Il est presque sûr, <rire> 93%, euh, ce qui est pas mal parce que Vox n'est pas un mot français, D n'est pas un mot français. Euh, J'ai tapé ça sur un clavier QWERTY, donc il n'y a pas d'accent, euh, donc il, il s'en sort euh, euh, pas trop mal pour cela. Donc l'étape suivante, on va essayer d'analyser les, les entités euh, qui sont dans cette phrase, euh, avec « detect entities ». Et de nouveau, on va passer « Vox des Luxembourg à la meilleure conférence pour les développeurs » et « language code » égale euh, « français ». Donc ici, il n'a trouvé qu'une seule euh, entité, qui est une organisation qui s'appelle VoxD Luxembourg. C'est pas mal. Euh, il n'est pas très sûr, 65,6 alors, un moyen pour, pour, pour voir le, comment il analyse syntaxiquement une, une phrase, par exemple, ce serait de rajouter « VoxD à Luxembourg ». Et là, je m'attends à ce qu'il me mette « VoxD » comme une organisation et Luxembourg comme » comme un pays, même si je ne mets pas d'accent. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Euh, du coup, il est plus sûr du tout pour « VoxD ». Il tombe à 45% et il retrouve « Luxembourg ah, » pas comme un pays, comme une organisation également à 58%. Mais donc, il a bien fait la différence avec « VoxD Luxembourg » ou « VoxD euh, à Luxembourg ». Une fois que vous avez détecté vos entités, euh, on pourrait euh, détecter la, la syntaxe. Euh, donc AWS Comprehend, detect syntax. Il y en a plusieurs. Et là, il va me faire une analyse grammaticale de, de la phrase, qui est assez longue, on ne va pas la lire en détail, mais enfin, globalement, il a trouvé un, un pronom, voxd, un auxiliaire a, un autre pronom, Luxembourg, est, qui est détecté comme un auxiliaire, pas top, là comme un déterminant, etc., meilleur, un adjectif, et ainsi de suite. Donc il m'a vraiment découpé le, la phrase euh, mot par mot et me donne chaque fois l'analyse syntaxique euh, euh, de la phrase. Alors est-ce que c'est une phrase positive ou est-ce que c'est une phrase négative AWS Comprehend, detect, sentiment. Qu'est-ce que vous pensez que ça va être Positif Négatif Positif Oui, c'est positif à 86%. Et c'est probablement meilleur qui est l'élément euh, déclencheur là. Si on enlève meilleur, est euh, une conférence, il y a de fortes chances qu'il retombe sur neutre. ouais. Et donc, il est retombé sur neutre à 99,9%. Donc, c'est vraiment un adjectif qui a fait basculer le sentiment de neutre vers positif. Euh... Traduisons cela. Donc, j'ai utilisé un autre service, toujours la même ligne de commande, AWS, Translate. Et l'API, c'est Translate Text. Et de nouveau, je dois lui donner un texte. Hop. Je dois lui donner une source language code que vous avez trouvé avec Comprehend euh, before, juste avant, le premier, et un target language code, euh, on va dire ici en anglais par exemple. Vox Day in Luxembourg is the best conference for developers. C'est assez correct, je ne suis pas native English, mais ça me semble euh, très bien. On peut essayer dans une autre langue, en allemand par exemple. Je ne vais pas la lire parce que vous allez vous moquer de mon accent allemand. Mais enfin, vous pouvez lire <rire> également le résultat. Quelqu'un qui parle allemand dans la pièce Oui Je suppose. C'est correct Oui euh... Et puis, évidemment, on peut lui faire parler. Euh, donc, maintenant qu'on a notre phrase en français, en anglais, euh, en, en allemand, on peut utiliser un autre service, Poly, pour lui faire un Synthetize Speech. Synthetize Speech va générer l'output avec une voix dans un format qu'on choisit. Alors, Output Format MP3. Texte, on va lui donner le texte en français. Et la voix, on va lui donner la voix de euh, Léa. Alors, comment est-ce que je connais les voix Là, il n'y a pas de miracle, il faut aller dans la, dans la documentation. Ou avoir une très bonne mémoire, ce que moi j'ai pas. Donc euh, hop, on va faire ça, ça, on va nettoyer ça, hop. Donc Synthetize Speech, Output Format MP3, text. VoxDA à Luxembourg est la meilleure conférence pour les développeurs, Voice ID, Léa, euh, ça c'est le nom du fichier, output. et puis j'enchaîne une autre commande juste après qui est afplay, qui est la commande Mac pour jouer un fichier euh, audio à partir de, de la ligne de commande. Donc la, la documentation elle est pas, elle est pas sorcière, euh, vous avez Ici, le tableau avec toutes les voix de poli euh, Vous voyez qu'on supporte l'arabe avec Zayna, le chinois mandarin avec Ziyou, le danish avec Nalja et Mats. Donc, on a chaque fois voix euh, féminine et voix masculine quand c'est possible. Euh, parfois, dans certaines langues, on a plusieurs voix féminines ou plusieurs voix masculines. Euh, on a Aditi qui, lui, est capable de parler les deux. Donc, il parle IN, in, in qui est l'English indien, mais il parle Hindi également avec la même voix. En américain, on a un peu plus. Ivy, Johanna, Kendra, Kimberly, Sally, Joey, Justin, Matthew. Donc là, c'est pas mal de choix. On supporte le gaélique également. Je jamais essayé. Quelqu'un qui parle gaélique dans la salle, on pourrait essayer. <rire> euh, canadien. canadien. Oh, ça, on pourrait essayer, ce serait amusant. Avec Chantal, etc. etc. Euh, Coréen, japonais, norvégien, polonais, portugais, roumanien, russe, euh, espagnol, américain espagnol-européen espagnol mexicain euh, et suédois turkish et welsh c'était quoi la voix en... c'était chantal on va essayer de retenir chantal euh, alors ici il y a vox qui n'est pas un mot français il y a des qui n'est pas un mot français et, et j'ai pas mis d'accent donc ça va donner un petit résultat euh, spécial hein, s'il te plaît vox days excuse-moi c'est vrai qu'il y avait deux jours cette année mais ça ne va pas améliorer la prononciation, ça reste un mot anglais. Elle ne va pas détecter toute seule que ça, c'est un mot anglais. « Vox de Days à Luxembourg est la meilleure conference pour les développeurs. »« Conference » parce que je n'ai pas mis d'accent. Euh, je ne sais pas si j'ai tapé un accent facilement ici, non, euh, ce n'est pas facile. Euh, mais si j'avais mis un accent, elle aurait dit euh, « conférence ». Alors si on traverse rapidement l'Atlantique et qu'on se retrouve euh, chez nos amis québécois, c'est Chantal Vox Days à Luxembourg est la meilleure conférence pour les développeurs. On sent que l'accent est, est un peu différent. Euh, Puisqu'il nous l'a traduit en anglais, on va demander à, à Johanna de nous lire la phrase... Uh, en anglais. Ding, ding, ding, ding. Donc c'est la, la même commande. Tout ce que j'ai changé, c'est Voice ID uh, Johanna, et j'ai donné le texte en anglais. Vox Days in Luxembourg is the best conference for developers. Vox Day in Luxembourg is the best conference for developers. And obviously, it's an American accent. Um, on va rester européen. Uh, Quelqu'un se souvient de la voix UK? Uh, English Welsh, English US, uh, English English British. C'est Amy ou Emma ou Brian. On peut le faire avec une voix masculine une fois un pour changer. Uh, Brian. Voxx Day in Luxembourg is the best conference for developers. Beaucoup plus européen comme <rire> manière de prononcer. Um, et je vais terminer avec uh, avec Hans uh, qui est notre copain allemand Voxet de en Luxembourg est die beste Konferenz für Entwickler voilà donc voilà, euh, différents euh, services de traitement de texte, de génération de, de, de, de paroles. Euh, Comprehend qui permet de comprendre un texte, de comprendre la syntaxe, de comprendre de quoi il parle, de comprendre la langue, de comprendre le sentiment. Translate qui permet de traduire dans 417 combinaisons de, de langues possibles. Et puis des services comme, euh, comme Poly qui permettent de générer euh, de la voix après. Et je ne vous ai pas menti, je ne suis pas un, un Data Science Guy, je ne suis pas un Machine Learning Spécialiste. Moi, tout ce que je fais faire, c'est appeler des API en HTTPS et JSON et c'est ce que fait la ligne de commande là, c'est ce que fait ma petite démo Polyco, si vous êtes capable de parler HTTPS et de parler JSON vous pouvez utiliser tous ces services très très facilement dans vos applications il y a plein d'exemples de code qui sont disponibles sur GitHub, sur le mien et, et, et ailleurs alors une question très fréquemment posée c'est Combien ça coûte euh, J'ai une discussion passionnante hier soir euh, au sujet des coûts euh, d'AWS. Combien ça coûte euh, Ça dépend du service, mais évidemment sur AWS, l'idée c'est euh, vous payez à l'usage. Donc si vous n'utilisez pas, vous ne payez pas. Ça c'est déjà la première bonne nouvelle. Donc vous pouvez avoir un compte AWS sans rien payer si vous n'utilisez pas. Si vous utilisez, ça dépend du service. Euh, il faut aller regarder dans la doc, mais typiquement c'est au nombre de caractères à traduire pour la traduction, au nombre de caractères à analyser pour Comprehend, au nombre d'images à analyser, euh, et c'est du genre 0,00 quelque chose centimes par euh, par milliers par dizaines de milliers de, de, de, de caractères. Je vous laisse aller voir dans la doc les, les, les prix. On parle vraiment de, de, de 0,00 quelque chose de gros volumes de données. Donc il faut déjà en faire beaucoup avant que, que ça vous coûte le prix d'une tasse de café. Et la bonne nouvelle, c'est que tous ces services ont ce qu'on appelle un fritière. Donc si vous créez un compte aujourd'hui, pendant un an, vous avez tous les mois un, un bonus, euh, un certain quota d'images que vous pouvez analyser, un certain volume de caractères que vous pouvez analyser gratuitement pendant 12 mois pour les nouveaux comptes. Si votre compte date d'il y a plus d'un an, euh, recréez en un autre avec une autre adresse email, et comme ça vous êtes reparti pour un an. Euh, en, en... En, en, en tant que développeur, ça vous coûte quasiment rien de, de jouer. Ça va commencer à, à facturer si vous utilisez ça dans des, des applications. Imaginez Duolingo par exemple. Eux, effectivement, ils payent, ils ont un, un volume euh, qui fait que. Donc, en général, euh, votre facture AWS sera alignée sur votre usage. Et si vous avez un grand usage, a priori, c'est que votre application a du succès, donc vous paierez un peu plus que euh, si vous êtes juste développeur et que vous essayez ce service à la maison chez vous. Voilà. Euh, il reste une minute, donc j'ai pas le temps de vous prendre des, des, des questions en interactif, mais je reste ici, donc dès que j'ai replié mon laptop, si vous avez des questions, je suis ravi de parler avec vous et de répondre à vos questions en one-to-one. -one. Merci et bonne fin de journée.